doit durer 90 secondes. C'est maintenant la période des questions. La parole au député de London West. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement unanime pour, que pour ne pas participer aux questions pour l'opposition officielle. J'ai entendu un non. Encore une fois, c'est maintenant la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. M. le Président, ma première question ce matin est pour le Premier ministre. En, à Vogue, une éruption à la ferme est passée d'un travailleur à 24 et maintenant euh, 30 travailleurs sont infectés. Pensez-y pour une minute. Le 30... Euh, euh, le 30 juin, il y avait un cas, puis 30 jours après, on est, à à, on est passé à 30 cas. Plusieurs d'entre eux vivent dans l'établissement, euh, ça veut dire qu'ils travaillent avec euh, les euh, travailleurs infectés. Est-ce que le Premier ministre est satisfait qu'il y a eu toutes les mesures euh, préventives qui ont été prises et pourtant, euh, ça, on a ajouté des éruptions euh, dans notre province. Réponse. Je remercie la chef de l'opposition officielle pour cette question. Je peux vous assurer que nous sommes au courant de cette situation et que la santé publique a réagi de façon immédiate. Ils ont fait, s'y ils ils sont rendus, ils ont fait le travail nécessaire avec euh, les travailleurs, ils ont fait le suivi des contacts et ils ont fait euh, les tests qui sont nécessaires. On doit s'attendre à ce qu'avec le temps, euh, il y aura des éruptions euh, périodiques, mais notre système a été développé pour être résilient et pour être agile et pour qu'ils puissent le faire lorsque c'est nécessaire. Et c'est ce qui s'est passé dans cette situation actuelle qui est maintenant sous contrôle. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs des employés ont révélé euh, qu'ils que, qu sont des travailleurs immigrants. On, on, a demandé, on, on leur a demandé d'arrêter de, de travailler. Maintenant, leurs collègues sont affectés et les, les autorités locales disent qu'il y a un risque de propagation. Ce qu'on ne sait pas, c'est si les travailleurs sont bien logés, séparés des autres euh, travailleurs. Est-ce que le Premier ministre peut confirmer si, oui ou non, euh, les travailleurs euh, qui sont affectés sont bien logés Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour contrôler trop de propagation sur cette ferme Réponse, la ministre de la Santé La sécurité de tous les travailleurs dans le domaine de l'agriculture en Ontario est une priorité, que ce soit des travailleurs immigrants et autres. Tout le monde est important, tout le monde mérite d'être protégé et mérite de travailler dans un milieu de travail sécuritaire. C'est pour cela que la santé publique a pris le devant et ont adopté des mesures préventives pour s'assurer que s'il y a des patients qui ont été diagnostiqués comme positifs, s'ils vont recevoir les soins dont ils ont besoin, il y aura des tests faits. Et s'il y a des groupes qui sont ensemble et qui sont positifs, on assure qu'ils seront en quarantaine des autres travailleurs jusqu'à ce qu'ils ne soient plus symptomatiques qui seront examinés par euh, des professionnels de la santé avec un interprète si nécessaire et qu'il y a un plan en place euh, par euh, de la part de, de l'employeur pour assurer qu'ils sont euh, gardés euh, en sécurité euh, de la part des autres euh, travailleurs, jusqu'à ce qu'ils aillent Question complémentaire finale. Il y a un an, les femmes qui ont travaillé à Raven Mushroom, ont demandé au gouvernement de réglementer les agences temporaires qui les forcent à travailler pendant plus de 12, 12 heures par jour pour seulement 5 dollars après que l'agence ait collecté ses frais. Les, ces agences euh, ont bougé, des, ont transféré des travailleurs d'une ferme à une autre ferme et c'est ce qui a con, conduit à euh, l'éruption dans la, fer, les fermes de Windsor et Essex. Est-ce que le gouvernement va s'engager aujourd'hui à réglementer ces agences et assurer que les travailleurs qui y sont employés ont accès à des congés maladie et à des, euh, des logements sécuritaires Réponse. Je remercie la chef de l'opposition pour cette question. La sécurité et le bien-être de chacun des travailleurs dans la province est la priorité première de notre gouvernement. Nous, nous traitons de façon encore plus sérieuse les gens qui travaillent dans le secteur agricole et qui nous permettent d'avoir de la nourriture dans nos maisons chaque jour. Je suis fier de dire que j'ai lancé euh, j'ai lancé un blitz dans le secteur des entreprises agricoles ce matin. On a fait 371 inspections et on a issu 121 ordonnances en termes de la sécurité des travailleurs. Mais je veux rappeler à la chef de l'opposition que les travailleurs étrangers temporaires et le programme et les logements où ils sont est la responsabilité du gouvernement fédéral. Et je suis fière de dire qu'il y a deux semaines, le gouvernement fédéral a fait, son, a fait son sa part pour aider, justement, à avoir des unités de santé publique et à loger ces gens, ces travailleurs immigrants. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Je, remar... Je rappelle le ministre que la réglementation des agences temporaires est votre responsabilité. Clairement, le Premier ministre s'attend à ce que les parents et les éducateurs soient obligés de jongler avec des programmes complètement impossibles. Ils doivent retourner au travail et savoir comment gérer leurs enfants qui n'iront à l'école que de façon et Il y a également des éducateurs qui doivent jongler avec enseigner les enfants euh, dans les écoles, dans les classes et en même temps en ligne. Au lieu de maintenir euh, le, ce système euh, avec la moitié des enfants à, à la maison, est-ce qu'on pourrait plutôt avoir un engagement pour embaucher, embaucher plus de, euh, de travailleurs pour qu'on euh, ait de plus petites classes pour protéger les enfants Réponse, ministre de l'Éducation. Ce qu'on va faire, c'est nous assurer qu'on est prêt pour tous les scénarios pour septembre. Et clairement, c'est la, la, la sécurité, c'est la priorité première de notre gouvernement. Et ce qu'on a ce qu'on a demandé au conseil scolaire, c'est d'être prêt pour tous les scénarios, d'être prudent. C'est vrai qu'il peut y avoir des défis qui vont euh, qui vont euh, survenir. Mais notre priorité, c'est de, de nous assurer que les élèves retournent à l'école chaque jour. Mais on doit le faire de façon sécuritaire. Je, je crois que euh, la, la membre de l'opposition va être d'accord avec moi là-dessus. Il faut s'assurer qu'il y a la sécurité. Le médecin hygiéniste en chef l'a dit clairement. Euh, les. Les enfants malades également euh, ont, ont, nous ont, ont informés de leur plan. C'est pour cela qu'on a investi 200 millions de dollars pour aider plus d'élèves. On a investi 100, 100 millions de dollars pour employer plus de personnel et on veut garder les enfants en sécurité. Question complémentaire. Les parents partout dans la province sont inquiets de la réduction des jours d'école et le manque de plans clairs de délais pour le retour. Et Ils sont très inquiets. Certains ont même pensé à, à démissionner de leur emploi parce qu'ils n'auront pas accès euh, aux services de garde pour leurs enfants dont ils ont besoin. Et comme il a dit, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan pour l'école il n'y a pas de plan pour les services de garde. Alors comment est-ce que les parents vont s'organiser L'année passée, le Premier ministre a annoncé un plan pour euh, renvoyer 10 000 enseignants. Et aujourd'hui, on veut ramener les, travailleurs, les, les éducateurs à l'école pour que les écoles doivent rouvrir de façon euh, sécuritaire. Alors, comment ils vont faire cela Réponse. Merci, Monsieur le Président. Les écoles vont rouvrir en septembre. C'est le plan qui a été annoncé par le gouvernement, mais on a suggéré et recommandé on a donné les directives au Conseil scolaire pour qu'ils soient prêts pour tout, tous les scénarios. C'est une façon de montrer qu'on a appris notre leçon par rapport à ce qui s'est passé en Ontario pour assurer qu'on a un programme d'apprentissage en ligne crédible qui pourra être utilisé si nécessaire. Mais avoir les enfants à l'école, c'est ce qu'on veut, mais la sécurité doit être une priorité. Ce n'est pas un prérequis ici. Ce n'est pas les politiciens qui vont prendre cette décision, ce sont les médecins et les, la santé publique. C'est ce que notre gouvernement croit. C'est pour cela qu'on va former plus d'éducateurs. De, de, on, on va embaucher plus de, de personnes qui vont nettoyer les écoles et on va, 100, on va investir 100 millions de dollars pour qu'il y ait plus de... Et, personnel. et tous les conseils auront euh, la chance de, rou de rouvrir en septembre. Complémentaire, les suggestions ne sont pas un plan. Ce que les gens veulent, c'est un plan. Et si on va de l'avant, on veut savoir c'est quoi ce plan. Les, les familles ont besoin de savoir ce plan pour pouvoir retourner au travail, pour que leurs enfants retournent à l'école. Ils ont besoin de services de garde. Les conseils de scolaire auront besoin, euh, besoin d'aide également pour euh, l'assainissement des écoles, ainsi qu'avoir ainsi que plus de classes. Et clairement, nos écoles et les fournisseurs de, de services de garde font face à des défis sans, pré sans précédent. Et je sais que le, le ministre va le faire encore, mais c'est qu'ils utilisent encore plus de termes que lorsqu'ils ont été élus. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne prend pas au sérieux sa responsabilité envers les parents, les élèves et les éducateurs. Réponse c'est ce gouvernement qui a défendu de façon ferme les, les apprentissages en direct en classe au cours du mois précédent. Et c'était les députés de l'opposition qui ne pensaient pas que c'était qu'il y avait de l'intérêt d'avoir de, de, de l'apprentissage en ligne. Et, et nous, on a suggéré qu'on ait de l'éducation, de l'apprentissage en ligne. On a demandé à ce qu'il y ait une expérience universelle pour toutes les écoles en Ontario. Et clairement, nous allons assurer que nous sommes préparés à au moins trois scénarios en septembre, parce qu'on on sait que c'est difficile d'avoir l'incertitude. Et clairement, on doit être préparé pour ces circonstances. C'est pour cela que la province, et comme toutes les autres provinces, à former un plan pour être prêt. On veut que les élèves soient en classe avec les financements nécessaires à cons au conseil scolaire à Toronto, à Hamilton. On a augmenté tous les investissements dans toutes nos circonscriptions pour assurer euh, le, le, le, la relance des écoles en septembre. Prochaine question. La chef de officielle. Ma prochaine question est pour le Premier ministre, mais je veux rappeler au ministre que des millions de familles partout en Ontario n'ont pas eu une expérience universelle en ce qui a trait à l'éducation au cours des mois derniers et ils s'attendent à quelque chose de cette nature à l'avenir. Au Premier ministre, j'aimerais dire cela. Ce matin, une femme qui s'appelait Susan McConey s'est jointe à moi. Euh, sa famille a été frappée lourdement à cause de la COVID-19 car sa mère était dans un foyer de sang de longue durée. Ses deux parents étaient résidents de, du foyer de West Park, West Park Care Center à Etobicoke et malheureusement, sa mère est décédée de la COVID. Suzanne a posé plusieurs dé, plusieurs questions au sujet des échecs de ces entreprises à but lucratif qui n'ont pas protégé sa, sa mère, mais elle veut également que son père survive et soit en sécurité. Est-ce que le gouvernement va assurer qu'il y ait un accès plus constant et sécuritaire pour les familles qui veulent savoir comment vont leurs proches dans ces foyers Réponse. À travers vous, Monsieur le Président, et à, à la chef de l'opposition officielle, oui, c'est notre objectif. On veut s'assurer que les gens puissent visiter leurs proches dans ces foyers et que la, la situation soit bien pour tout le monde. Si, peu importe si les proches vivent sur le, au premier étage ou au deuxième étage. On veut s'assurer que on sait ce qui se passe. Et c'est ce qui se passait avec ma belle-mère. Il faut choisir seulement une personne qui peut visiter. Je pense que c'est la façon la plus sécuritaire de procéder, s'assurer qu'on protège les plus vulnérables. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début. On fait tout en notre pouvoir. Pour assurer qu'il qu y a une zone de, de protection autour des foyers de soins de longue durée, et euh, avec un peu de chance, les gens pourront voir euh, leurs proches euh, cette fin de semaine. Question complémentaire. Monsieur le Président, avec au aucune constance et aucune règle, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez bien pour les gens qui sont euh, en, qui sont anxieux et qui veulent avoir une, une qui veulent savoir ce qui se passe pour leurs proches. Quand son père a été hospitalisé et on lui a on lui a empêché de revenir alors qu'il a dépensé 3 000, il dépense 3 000 par mois pour louer cette chambre. Et cela après que sa femme a perdu la vie à cause de la COVID-19. Alors, Suzanne doit choisir entre aller le voir à l'hôpital ou alors le transférer dans le foyer de soins de longue durée où elle ne pourra seulement lui offrir du confort seulement quelques, quelques minutes par semaine Est-ce que le gouvernement est prêt à offrir des règles constantes et claires qui, qui assureront que dans les foyers à but lucratif, on traite les gens de façon constante et juste pour que les gens puissent passer du temps avec les gens qu'ils aiment Réponse Je suis d'accord. On a besoin d'avoir du temps de visiter nos proches. Je ne suis pas sûre de ce que la chef de l'opposition dit. On ne peut pas juste ouvrir les portes et laisser tout le monde entrer. On va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'on avait auparavant. Il devrait y avoir, il devrait y avoir des, des supervisions, il devrait y avoir des jours dédiés pour les visites. Et c'était comme, comme ça que ces aînés ont été contaminés. Les la contamination est venue de dehors, de l'extérieur, lors des visites. Et c'est ce qu'on veut éviter. On veut s'assurer que euh, ces aînés sont protégés. Je pense que c'est le bon processus. Je sais que chaque foyer, tous les, les 26 foyers, ont des directives qui sont appliquées. C'est la, la façon, l'approche réfléchie de le faire. Je comprends la douleur des gens, mais on essaie de protéger les plus vulnérables. C'est pour cela qu'on le fait. Merci. Prochaine question. Député de Stormont, tandas Clangary. Merci, M. le Président. Ma question est pour le, euh, la ministre des Transports. Notre gouvernement a été élu avec un, un mandat fort de euh, ramener les gens au travail. Ça veut dire qu'on doit bâtir encore des infrastructures dans la province parce que c'est la meilleure façon de ramener les gens au travail, de stimuler l'économie et de stimuler des investissements et de créer des emplois. En construisant des infrastructures, on aura plus de routes, de ponts, d'autoroutes et de métro. Et ces, ces projets d'infrastructures vont permettre de servir les communautés et les ramener au travail. Notre gouvernement est engagé à euh, relancer les emplois et le développement de l'emploi partout dans la province. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur son engagement de construire plus d'infrastructures dans la province Réponse, merci aux députés pour sa question. Il est, il est correct. Notre gouvernement veut que la province soit en mouvement. C'est comme ça que nous créons des opportunités pour les gens et nous allons lancer les travaux pour plusieurs projets majeurs. C'est pour cela que le gouvernement investit 2,6 milliards de dollars dans des projets de construction d'autoroutes cette année seulement. Nous allons élargir l'autoroute 3 entre Essex et Leamington de deux voies à quatre voies. Nous allons élargir également la 401 entre London et Tilbury de quatre à six voies. Et nous allons également faire la même chose avec l'autoroute en St. Catherine et Skyway. Et c'est comme cela que nous allons mettre à jour le système d'autoroute de l'Ontario. Avec un million de dollars, nous avons dépensé dans des projets d'autoroutes et généré 600, 660 000 dans notre PIB. Et cela, c'est le genre d'investissement dont les Ontariens ont besoin, et c'est exactement ce que nous sommes engagés à faire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore à la ministre. Ce sont des projets importants et les bénéfices économiques dont vous avez mentionné vont permettre aux Ontariens d'avoir foi en leur futur. Nous savons que Maintenant, plus que jamais, c'est très important de relancer notre économie. C'est pour cela que notre gouvernement veut avoir des autoroutes bâties plus rapidement parce que les gens sont fatigués de, des crevasses et ils sont fatigués d'être bloqués dans l'embouteillage. Alors, nous allons faire des réparations et euh, élargir les routes. Notre gouvernement est, est, est engagé à avoir... Euh, des, euh, des routes plus proches des endroits où les gens vivent et qu'ils puissent aller où ils veulent et avoir de meilleurs emplois. Est-ce que le, la ministre peut nous parler euh, des efforts futurs du gouvernement pour essayer euh, de renforcer euh, les infrastructures de transport dans notre province? Réponse. Il a raison. Nous voulons ramener les Ontariens au travail. Nous pensons que ça fait partie intégrale de notre plan de relance, notre plan de Développer des transports en commun qui sont axés sur les communautés va nous permettre de développer des communautés et de connecter les gens à leur travail et d'avoir des logements plus euh, abordables. Nous développons les outils qui vont nous permettre d'accélérer les projets de construction pour les autoroutes. Par exemple, en réduisant les délais relatifs aux euh, aux propriétés de l'Assemblée. Nous allons nous assurer que nous traitons les gens de façon équitable et nous allons indemniser euh, les locataires et les propriétaires. Cela ne, ça ne va pas changer. Mais si on veut vraiment lancer les travaux, nous devons avoir accès un accès rapide au site de construction pour que nous puissions euh, lancer les travaux. Et cela, nous allons le faire en équilibrant les droits de propriété euh, des propriétaires de ces euh, terrains. Notre programme de transport en commun accessible à les communautés va permettre de créer des dizaines de milliers d'emplois, de, de, d'avoir des routes plus sécuritaires et de réduire les réseaux pour les Ontariens. Merci beaucoup. La prochaine question, député de London, Fasha. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Après avoir été isolé au cours de derni, des, ces derniers mois, les familles et les personnels ont remarqué un déclin important dans la santé mentale et physique des résidents dans les foyers de soins de longue durée. Les visites familiales étaient supposées être leur lueur d'espoir, mais un bon nombre d'entre eux ont trouvé que ces directives sont vagues et arbitraires et juste pas suffisantes. Les personnels et les familles se demandent pourquoi est-ce que les aidants, ont besoin de seulement voir les patients deux fois par semaine, deux fois chaque deux semaines, et de passer très peu de temps avec eux. C'est vraiment troublant pour les familles de voir que leurs proches sont inconsolables et sont proches, mais tellement, tellement loin. Les aidants ne sont pas juste des visiteurs. Est-ce que le gouvernement est prêt à réviser ces directives pour assurer que les aidants sont considérés et font partie des soins des résidents et des proches? Réponse Merci. Notre gouvernement a été très clair au sujet de son engagement à tous les résidents des foyers de soins de longue durée, les patients et les, euh, le personnel. Ici, la, les priorités sont la sécurité, la santé et le bien-être. C'est absolument important et clair. Nous avons un processus réfléchi pour comprendre euh, comment on peut permettre aux résidents d'avoir des visiteurs comme ils le méritent. Et on sait que les familles le veulent, on le comprend. C'est pour cela qu'on a une approche euh, à phase progressive pour permettre aux visiteurs de venir visiter leurs patients ou leurs euh, leur proches et entrer dans ces foyers. On est encore dans un état d'urgence. On n'est pas dans euh, les temps normaux. On doit être vigilant et on doit s'adapter. Ce sont des problèmes importants pour les familles. Les tests sont importants. On veut s'assurer que nos résidents sont en sécurité. La sécurité est la priorité. Et J'apprécie vos préoccupations et je veux que tous les gens en Ontario savent qu'on travaille très dur pour assurer que nos familles sont réunies de façon sécuritaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Non seulement les gens ont besoin de se faire tester de façon, euh, de, bah, deux fois par semaine, mais les aînés doivent dépenser leur argent, leur propre argent, pour avoir ces tests. Un homme de 92 ans dans ma circonscription était très enthousiaste de voir sa femme de 65 ans alors qu'on lui a dit de se faire tester d'abord. Il a demandé si la maison de retraite pourrait faire le test pour lui. Ils ont accepté, mais seulement pour 20 dollars pour les tests. Ça veut dire 40 dollars par mois juste pour voir sa femme qui vit dans la maison, le, le foyer de soins de longue durée qui est de l'autre côté de la rue. Pourquoi est-ce que ces gens doivent payer de leur propre poche pour se faire tester, et pour voir leurs époux? Réponse. Merci. J'apprécie la question. Merci, M. le Président. Juste pour m'assurer que c'est clair, les maisons de retraite ne ne sont pas sous la compétence du ministère des foyers de soins de longue durée, mais je suis heureuse de répondre à la question. Notre gouvernement pense que la sécurité des résidents, que ce soit dans les maisons de retraite ou dans les foyers de soins de longue durée, sont une priorité. Dans les foyers de soins de longue durée, lorsqu'il y a des informations au sujet d'une personne. Qu qui doit payer 20 dollars ou 30 dollars pour des tests. J'apprécierais vraiment d'en entendre parler et, euh, et on va demander à nos inspecteurs également d'être là-dessus et on va demander à tout le monde de nous donner ces informations. Premièrement, le, la maison de retraite ne doit pas avoir d'éruption. Ensuite, on doit suivre euh, le, le protocole établi par le médecin hygiéniste en chef. Puis ensuite, euh, il faut qu'il y ait euh, un contrôle, des, des, des, des normes de contrôle de prévention et de. De contrôle. Alors, s'il y a des, pro des processus dans lesquels les résidents et les familles doivent être testés, je demande que toute personne qui doit aller dans un centre de test, qu'il y ait une, une chaise ou un endroit pour attendre, il faut que tout ça soit euh, nettoyé. Ce sont des mesures importantes. Nous devons maintenir la sécurité des foyers de soins de longue durée. Les preuves et les connaissances scientifiques sont en train d'évoluer et on comprend de plus en plus les processus et les mesures nécessaires. Question. Prochaine question. Député de Ottawa, Ora. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les villes et les euh, quartiers partout dans, le province, dans la province sont euh, aux prises avec les, les dépenses grandissantes de santé publique dues à la COVID-19 et euh, les rapports, euh, les reports de... D'impôts et toutes ces, ces options ne sont pas assez nécessaires. Et clairement, les, les économistes bancaires ont, ont décrit des compressions importantes et. Et on dit qu'on pourrait peut-être introduire des, euh, des mesures fiscales. Et je pense que toutes ces options vont faire du mal aux personnes qui euh, sont en train de souffrir pendant la pandémie. Quand est-ce que le gouvernement va prendre des mesures pour aider les villes et euh, les euh, quartiers à s'en sortir Réponse. Merci. Je remercie le député pour sa question. J'étais heureux de prendre la parole avec le Premier ministre la semaine passée, alors que nous avons réitéré notre engagement auprès des municipalités pour les aider dans le fonds de soulagement pour les services sociaux. Nous avons ajouté 150 millions de dollars à ce fonds de 200 millions de dollars. Et nous avons également... Donner 350 millions de dollars à nos partenaires. Je veux saisir l'opportunité de remercier le premier ministre pour son leadership incroyable euh, et pour tout ce qu'il a fait dans ses discussions avec les autres premiers ministres. Il n'y avait eu personne d'autre avec une voix aussi forte que le premier ministre Ford qui euh, a défendu nos partenaires municipaux. Il a été très clair. On a besoin que le gouvernement fédéral se joigne à nous. Je remercie le premier ministre pour son engagement. Je rappelle alors. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que, je pense que clairement ici, on essaie juste de, de demander au, au fédéral d'aider, mais ici, on veut savoir. On sait que si l'économie est relancée, les gens vont prendre encore plus les transports en commun et ce n'est pas le moment d'avoir des coupures dans le service en termes de public de transport public. Il y a eu clairement des, des compressions d'environ 400 millions de dollars entre avril et juin et on sait que les villes vont être obligées de faire des compressions ou d'augmenter les coûts. Ma question est simple. Est-ce que le gouvernement va appuyer les villes et les transports publics pour éviter les, co les coupures de services et l'augmentation des coûts de transport Réponse. Notre gouvernement a été très clair depuis le départ. Nous appuyons nos municipalités. Le Premier ministre et moi et d'autres ministères ont dit de façon publique on appuie la Fédération des municipalités canadiennes. On a demandé au gouvernement fédéral de nous aider. On l'a dit clairement, on appuie leur fédération dans le travail qu'ils font avec les autres syndicats. Nous allons être présents à la table. On va, faire de notre, on va faire notre part, mais on a besoin de la magnitude de la province, et pas seulement de l'Ontario, mais toutes municipalités, tous les territoires et toutes les provinces. On a besoin que le gouvernement fédéral se joigne à nous. Le, le, le Premier ministre le demande depuis. On a besoin d'aide. La prochaine question. La députée de mississauga sainte Francophone. La communauté francophone en Ontario joue un important rôle dans la province et elle contribue au tissu social de notre province tant par sa langue que par sa diversité. J'aimerais remercier la ministre pour sa participation à une séance de discussion virtuelle avec des organismes francophones à Mississauga au sujet d'aides d'urgence en pleine crise de la pandémie de COVID-19 disponible aux franco-ontariens et franco-ontariennes. Notre gouvernement est d'avis que maintenant, plus que jamais, il est important que tous les Ontariens aient l'accès à l'information rapidement. Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez informer les députés ici présents ce que notre gouvernement a fait pour servir, pour servir les francophones dans ces temps sans précédent? Merci Monsieur le Président et je remercie ma collègue pour sa question. Tu les veux, franco prendre... ont le droit de recevoir les communications en français équivalent à ceux offerts en anglais. Ceci est d'autant plus important durant cette période de crise. À cet effet, le gouvernement a pris des mesures concrètes. Nous nous sommes assurés d'avoir des campagnes de santé publique dans les médias francophones, des messages bilingues sur les lutrins et la traduction simultanée pour les conférences de presse quotidiennes du premier ministre. D'ailleurs, Carole Jolin, le président de l'AFO, a dit, et je cite, « Au nom de l'AFO et des 744 000 franco-ontariens qu'elle représente, j'aimerais vous remercier pour votre travail à mettre sur pied la traduction simultanée à notre connaissance. C'est une première dans l'histoire de la province. Vous avez fortement contribué à la création de ce précédent intéressant pour notre communauté. » Monsieur le Président, je peux vous dire que notre but est d'intégrer les leçons apprises durant cette crise au sein de la modernisation de la Loi sur les services en français afin d'assurer que les francophones aient les communications en français de façon concrète. Merci, Monsieur le Président. Pour sa réponse, euh, j'ai vu personnellement les commentaires publics en français euh, dans ma ville de Mississauga. Alors, pour faire suite à ma question précédente, j'aimerais parler d'aide économique. Sachant que la communauté franco-ontarienne participe activement au développement économique de la province, j'aimerais demander à la ministre, comment aidons-nous économiquement la communauté francophone, et plus particulièrement les organismes francophones? Merci. La ministre. à quel point les organismes francophones font face à d'importants défis. C'est pourquoi j'étais fière d'annoncer que nous avons agi sur ce dossier en lançant l'édition 2020-2021 du PAFO. L'an dernier, le PAFO a aidé près de 50 organismes francophones à mieux servir les franco-ontariens et les franco-ontariennes. Mais nous savons que les francophones ont besoin d'encore plus dans ces temps difficiles. Alors, en plus du PAFO, notre gouvernement a mis en place des investissements de 17 milliards de dollars annoncés par le ministre des Finances pour aider tous les Ontariens y compris les franco-ontariens, à traverser cette période sans précédent. Nous continuerons à travailler avec la communauté pour déterminer la meilleure façon d'aller de l'avant. En fait, mon comité consultatif, consultatif ministériel sur la relance économique, post-COVID-19, a terminé ses réunions, Monsieur le Président, et est prête à déposer ses recommandations au comité de la relance sur comment faire avancer les choses pour aider la communauté francophone à continuer de prospérer. Merci. Next. Prochaine question, député de Parkdale High Park. Merci. Au premier ministre, les conservateurs disent qu'on qu continue à tester, mais dans ma circonscription, on échoue auprès de ce nouveau régime. Josh, un de mes cométants, nous a envoyé un message pour nous dire que, bien qu'il avait, qu avait tous les symptômes de la COVID, il attend depuis une semaine d'avoir ses tests, ses résultats. Personne ne lui, ne lui renvoie ses appels et il n'obtient pas les résultats nécessaires pour pouvoir retourner au travail. Malgré la super, euh, cette super-agence Ontario Santé, il est clair que les choses ne vont pas encore pour le mieux. Le premier ministre a promis qu'il se concentrait sur l'amélioration du laboratoire. Pourquoi est-ce que l'on échoue toujours auprès de ceux qui en ont plus besoin? La ministre de la Santé. Merci. Notre stratégie, en fait, est une réussite, tellement que maintenant, on fait environ 25 000 tests par jour. Nous allons augmenter à 50 000 parce qu'on sait qu'avec la saison de la grippe qui arrive, on fera peut-être face aussi à une deuxième vague de la COVID et on aura besoin de plus de tests afin de déterminer si les gens sont atteints de la COVID ou simplement de la grippe qui peut aussi être mortelle. Notre stratégie de tests se concentre sur plusieurs aspects. L'une est d'élargir les tests à la population générale. On n'a pas besoin d'attendre pour un rendez-vous. On peut aller se faire tester immédiatement. On ouvre aussi des centres d'évaluation. Pour les gens qui veulent être testés, on a des unités mobiles, on a huit unités de supervision dans les foyers de soins de longue durée. On a aussi vu avec ce qui s'est passé dans la communauté agricole, incluant une ferme à vannes que le système fonctionne. Si quelqu'un ne reçoit pas ces, tests, ces résultats de, dans des délais raisonnables, je serais heureuse d'avoir accès à ces renseignements avec leur consentement et de faire un suivi complémentaire. Les gens qui se sont fait tester attendent pendant des jours ou des semaines pour avoir leurs résultats. Cinq, six, sept jours de ne pas savoir si vous êtes atteint de la COVID ou non, c'est inacceptable. Tout particulièrement alors qu'on passe dans la phase 3 et alors que plus de, de plus en plus de gens retournent au travail sans l'obtention des résultats dans de bons délais, c'est impossible de rouvrir l'économie et ça fait en sorte qu'il est plus facile et qu'il est plus difficile pour la santé publique de faire la, le traçage de contacts. Comment est ce que le gouvernement s'attend à vous le gouvernement peut s'attendre à ce que la population ait foi en son, goût, en son programme? La ministre de la Santé, je ne comprends pas comment il se peut que dans vo votre circonscription, autant de personnes attendent pour euh, aussi longtemps pour obtenir leurs leur, euh, résultats. Parce que à l'échelle de la province, 96 des gens obtiennent leurs résultats en une journée. On a des laboratoires interconnectés. Plus de 30 laboratoires font les tests. Il n'y a aucune raison pour laquelle les gens devraient attendre autant de délais dans une région. Donc, je serais heureuse de faire un suivi sur les problèmes spécifiques que vous avez parce qu'on a de plus en plus de capacités de tests et nos retours sont en général dans un maximum de deux jours. Et donc, je vais faire un suivi avec vous. Prochaine question. Député de la Frontenac Kingston. Merci au premier ministre. Comme la table de commandement de la COVID, nos airlists font maintenant des discussions en secret derrière des portes closes. La lettre que j'ai reçue la semaine dernière m'a grandement étonnée. Elle, conforme, elle confirme plutôt le masque qu'un sondage a été fait à Ottawa et qu'à 91 de la population qui a répondu est d'accord su, sur le fait qu'il faut porter le masque de façon obligatoire à l'intérieur. Au premier ministre, pourquoi est-ce que le premier ministre permet à des sondeurs de mener notre santé publique et de créer des politiques pour nous? Vice-présidente et euh, vice-première ministre et ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question, mais je peux vous assurer que toutes décisions prises par la santé publique et par les politiciens sont faites euh, fondées sur les données scientifiques, non pas sur les sondages. Le sondage n'est pas à la base de nos décisions. On établit des politiques pour la santé et sécurité de tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. On se fie aux preuves scientifiques et aux renseignements scientifiques qui nous sont fournis, non seulement par le Dr Williams, notre médecin hygiéniste en chef, mais par un groupe de médecins qui ont de beaucoup de connaissances dans, cette, dans ce domaine et sont parmi les meilleurs au monde. Voilà ce sur quoi on fonde nos politiques, les renseignements et données scientifiques. Complémentaire au premier ministre de nouveau. Je vais vous envoyer la lettre de Dr. Pollister. Le premier ministre s'est caché derrière sa table, son groupe de commandement depuis beaucoup trop longtemps, derrière ses de portes closes. Les gens décident de l'avenir de notre province et de notre démocratie. Voici la lettre qui confirme la nouvelle loi et qui rend les masques obligatoires. Et elles sont fondées sur un sondage. Il n'y a aucune donnée scientifique euh, ou simplement des résultats de sondage. On serait peut-être mieux d'engager un sondeur pour faire prendre nos décisions en matière de COVID. Pendant encore combien de temps est-ce que le premier ministre permettra aux sondeurs de prendre des décisions politiques? Le premier ministre, monsieur le Président, je n'aime absolument aucune idée de quoi il parle, mais on dirait qu'il euh, qu n'est même pas présent ici. On se fonde dans nos décisions sur, la so sur les données scientifiques et ce, qu ce que le député dit actuellement, c'est insultant pour chaque médecin qui fait partie de notre groupe de commandement. La, la santé publique, c'est incroyable. Je ne m'imagine même pas quelqu'un qui regarde un sondage et qui dit on va prendre une décision. En fait, les médecins sont absolument non-partisans. Il n'y a aucune politique impliquée. Et tout ce qu'ils veulent, c'est la santé et sécurité de notre province, de notre population. Je n'ai aucune idée de quoi ils parlent, pour être honnête. Aucune idée. Prochaine question, député de Mississauga, Erin Mills. Merci. Question au ministre des Finances. Dans ma circonscription de Mississauga, Erin Mills, des membres de ma collectivité ont bien hâte de voir l'économie ontarienne redémarrer, et ce, le plus tôt possible. Au cours de cette crise, ils ont été inspirés par l'esprit de l'Ontario, et alors que notre économie continue de rouvrir de façon sécuritaire, les forces, la détermination de la population de cette province continue de fleurir et de briller. Je sais que le ministre a vu de première main l'endurance de la Communauté des affaires ontariennes. Est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre ce qu'il a vu dans la Communauté des affaires à l'échelle de la province? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, merci. Je remercie le député de Mississauga, Erin Mills. J'étais ici pour la déclaration du député. Je le félicite euh, d'être le premier Canadien d'origine égyptienne à déposer une loi. Alors que notre économie continue d'ouvrir, euh, mes collègues et moi voyons l'avantage de cette réouverture. J'ai eu l'occasion de discuter avec la dé députée de Mississauga Centre pour voir le travail qui est fait à Square One en juin, avant l'ouverture du 24 juin. On sait qu'on a été assez impressionnés depuis qu'on a passé à la phase 2. C'est 160 000 PME qui ont été en mesure de rouvrir. Ce n'est que le début de la reprise économique et on a très hâte de continuer le travail. Complémentaire, je remercie le ministre pour l'excellent travail et son énergie. Les mesures de santé publique et de sécurité qui ont été prises à Mississauga Square One sont importantes et impressionnantes dans ma circonscription. Quelques entreprises ont rouvert en continuant à suivre les conseils de nos fonctionnaires en santé publique. Par exemple, ils pratiquent la distanciation physique. On se lave les mains régulièrement. Et on travaille de la maison lorsque c'est possible. Notre gouvernement a organisé la nature vitale des PME et c'est une réussite pour notre économie provinciale. Nous savons que maintenant, encore plus qu'avant, la réussite économique de l'Ontario dépend de la force de ces PME. Est-ce que le ministre pourrait renseigner cette chambre sur les changements qui ont été faits sur la scène des PME à l'échelle de la province? Le ministre des Finances. Le député a raison, mes collègues et moi-même, avons vu cette endurance de l'esprit ontarien dont parle le premier ministre de façon courante. On l'a vu à Ajax, Barry, nisville dans plusieurs villes que j'ai visitées avec mes collègues. Pour parler au PME, la députée de et Nisville m'a présenté une propriétaire de PME qui, utilise les bonnes protections pour ses employés et commentaires. Le député de Peterborough-Cowartham a aussi fait visiter la distillerie Blacks qui a produit plus de 7000 kits de, de désinfectants pour les mêmes. Maintenant, le propriétaire a décidé de retourner à son occupation normale, c'est-à-dire la distillerie. C'est bien de voir ce que font nos PME, de comprendre comment ils s'adaptent aux conditions alors qu'on se prépare à la troisième phase pour que l'économie Onta ontarienne se remette encore plus forte. Prochaine question, député de London Ouest. Merci. Question au ministre de l'Éducation. Daniel Deans est un enseignant de London West. Son fils va bientôt commencer la maternelle Il y a beaucoup de stress pour Danielle actuellement qui se demande comment est-ce qu'elle pourra retourner en salle de classe si elle ne peut trouver de services de garde pour sa famille. sous qui est aussi de London West, a cinq petits-enfants d'âge ses parents scolaire les parents retournent à l'école, elle a des problèmes de santé comme plusieurs grands-parents, elle ne peut pas fournir un service de garde si l'école retourne à temps partiel. Si ni les parents ni les éducateurs ne peuvent trouver de service de garde, comment est-ce que ce ministre s'attend à ce que les élèves puissent retourner en classe? Le ministre de l'Éducation, merci beaucoup. Je remercie le député de l'autre côté pour sa question. En effet, le gouvernement a permis aux exploitants de services de garde de rouvrir dans la province de l'Ontario. On voit une réouverture incluant à London et à l'échelle de la province. On rouvre parce que la province fournit un financement suffisant ainsi qu'un soutien en collaboration avec le gouvernement fédéral afin de nous assurer qu'on demeure durable. On va aussi au-delà en assurant de la durabilité de nos fournisseurs, en assurant aux patients que ce financement est conditionnel à l'exploitant, à ce que l'exploitant s'engage à ne pas faire perdre les places des parents dans leur centre. On continuera à appuyer les parents, par un investissement qu'on fait auprès des exploitants pour qu'ils demeurent viables, durables. Les exploitants travaillent avec 10 élèves. On agit, selon les conseils du médecin hygiéniste en chef, on veut que la députée appuie les conseils et notre plan, afin qu'on puisse aller de l'avant, complémentaire. Un autre commettant m'a dit que sa femme est une éducatrice de la petite enfance, on l'a renvoyé au travail, leur fille va au même service de garde où travaille sa fille, mais il y a eu un tirage pour avoir une place et ils n'ont pas été choisis. Mais ma commé... mon cométant a travaillé tout au long de la pandémie, mais maintenant considère prendre un congé de travail pour demeurer à la maison avec les enfants. Son employeur lui a dit qu'il y a trop d'employés déjà qui sont en congé en raison de la COVID et qu'il devra quitte... simplement donner sa démission. Est-ce que le ministre croit que de forcer les gens à quitter leur emploi parce qu'ils ne peuvent trouver un service de garde aidera la reprise économique de l'Ontario? ministre de l'Éducation. Le gouvernement s'assure que l'on soit en mesure de se remettre des défis de la COVID afin de créer de l'emploi et qu'on puisse Assurer la durabilité de la main dœuvre Mais pour ce faire, il faut avoir un bon service de garde viable. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a mis en place la phase 2, on s'est aussi assuré que les services de garde puissent rouvrir à conditionnellement au financement. On l'a fait avec un soutien d'équipements de, de protection individuelle, avec, en mettant en place des protocoles de santé et, de, et des mesures sanitaires. Notre plan est de nous assurer que les parents soient protégés avec, en nous assurant que les tarifs n'augmenteront pas, que leur place soit préservée. C'est ce que les parents demandent et c'est ce qu'on fournit. Next question, the member from Mississauga Street... député de Mississauga-Streetsville. Ma question s'adresse au ministre de... Au ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. On reconnaît l'importance de la santé et sécurité en milieu de travail, mais une telle importance n'est pas nouvelle pour ceux qui sont de ce côté de, cette, de la Chambre. Depuis qu'on a formé le gouvernement en 2018, on a mis en place plusieurs mesures pour améliorer la, le bien-être et la santé de tous dans la province. Nous avons été clairs sur le fait que la santé sécurité est la priorité de notre gouvernement et chaque travailleur mérite de retourner chez lui en sécurité après une grande journée de travail. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour améliorer la santé et sécurité en milieu de travail en Ontario? Ministre du Travail, merci. Je remercie la députée de Mississauga-Streetsville pour sa question très importante et pour son leadership. Lorsqu'on parle de santé et sécurité à l'échelle de la province, notre gouvernement s'engage à faire la promotion de la santé et sécurité en milieu de travail pour créer une province prospère. Il y a, on parle entre autres d'un programme qu'on a lancé avant la COVID, pour appuyer le programme pour appuyer les employeurs qui font la promotion de la sécurité. On récompense les entreprises qui vont au-delà des attentes. Ce programme est maintenant ouvert alors que les entreprises se préparent à rouvrir de façon sécuritaire. On les récompense avec 140 millions de dollars en excellence pour la sécurité en milieu de travail. Ce programme reconnaît ceux qui ont été des champions de la sécurité en milieu de travail. Monsieur le Président, encore plus important, on aidera à diminuer les blessures en milieu de travail et on protégera ainsi les travailleurs. Complémentaire. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse rassurante. Je suis heureuse de dire qu'on a maintenant un programme mené par l'industrie qui encourage une culture de santé et sécurité au cours de cette pandémie. il y a eu, un... on s'est grandement concentré sur le fait qu'il fallait assurer la santé et sécurité en milieu de travail de notre province. Je suis fière d'annoncer que l'on mettra en place plusieurs mesures pour encourager nos, cons nos consommateurs. Notre gouvernement n'épargnera absolument rien pour assurer la sécurité de nos de les de les les travailleurs en milieu de, de travail. travail. Que fait le, notre gouvernement pour s'assurer que les gens demeurent au, au travail? Le ministre. Je remercie la députée de son excellente question. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de nos travailleurs en Ontario. On a maintenant établi 139 différents documents d'orientation à Ontario.ca oblique sécurité COVID pour assurer la sécurité des travailleurs, mais nous avons aussi ajouté 58 nouveaux inspecteurs en santé et sécurité pour améliorer la capacité d'inspection. En plus, pour aider les entreprises à naviguer cette époque sans précédent, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les lois soient maintenues et que les employés demeurent en sécurité en milieu de travail. Prochaine question député de Beaches-Est-York. Au premier ministre, l'itinérance est un grand problème à Toronto et dans d'autres villes à l'échelle de la province. Ce qui m'inquiète, c'est ce, le le, ce que le gouvernement voit comme problème. Le premier ministre a critiqué les gens qui vivent dans des tentes sous l'autoroute qui est Gardiner en disant qu'on qu ne peut pas le faire. Mais les refuges sont, ne sont pas sécuritaires pour les gens qui ont un trouble de santé et donc où, où est-ce que le premier ministre veut voir ses itinérants aller? Le ministre des Affaires municipales et du logement. On travaille avec la ville de Toronto sur des solutions à long terme, novatrices. À la demande de la ville, nous avons parlé d'un développement dans de maisons mobiles avec. Euh, il y aura 50 unités appartements qui seront 58 appartements disponibles. On a fourni. Un financement à la Ville au cours de la première ronde des services sociaux, 30 millions de dollars, pour la capacité de refuge, pour aider en ajoutant 2 millions de dollars à la banque. On travaille sur des solutions à long terme pour aider les gens qui, font, enfin, qui sont devenus itinérants. Complémentaire. Merci. Ça, ce n'était rien comparé à ce, que, ce dont on a besoin. Au Premier ministre de nouveau, les gens sont dans des tentes parce que les refuges euh, sont complètement sont pleins à craquer parce qu'il y a un manque de soutien en santé mentale parce qu'il n'y a pas de logement abordable après une décennie de gouvernement libéral et conservateur. Parce que le racisme systémique envers les Autochtones et la population noire est affectée et poussé à l'itinérance, on envoie le, le, le problème dans la Cour des municipalités et plutôt que de critiquer les gens et de demander la démolition de campement, est-ce que le premier ministre va décider de déclarer le l'itinérance comme une crise et de permettre aux, aux itinérants de vivre dans des hôtels au cours de la pandémie et au-delà. Le ministre, le 39 millions de dollars qu'on a donné à la ville dans la première ronde du Fonds des services sociaux a aidé avec certains éléments qui sont mentionnés par la députée. 22 millions de dollars ont été utilisés par la Ville pour élargir les refuges et utiliser des hôtels et des motels pour faire exactement ce que demande la députée. On encourage la Ville à faire une demande pour la deuxième phase de ce fonds d'aide pour continuer le bon travail que la Ville a fait au cours de la première ronde. Ils ont utilisé ces dollars flexibles pour aider avec la distanciation physique, pour aider avec les amendements et les changements au système de refuge, et c'est en plus du 118 millions de dollars que nous avons donné à la Ville en 2019-2020, qui faisait partie à de notre programme de réponse. On va continuer à contribuer avec, à collaborer avec la Ville, avec le gouvernement fédéral et encore à la députée de l'autre côté. Si vous avez d'autres suggestions sur la façon dont on peut collaborer avec la Ville, je serai très heureux de les entendre. Merci. Prochaine question, Député de Mississauga, Mountain. Merci. Au ministre, à la ministre de l'industrie, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. La province continue de rouvrir et beaucoup d'éléments qui ont été mis en place permettre aux gens de se divertir avec, en prenant des précautions. Il y a des mesures de sécurité qui sont notre, pr notre priorité. On a des ciné-parcs, des terrasses qui sont ouvertes, les parcs. La recherche montre que ça, ça améliore notre santé émotive, sociale et physique lorsqu'on sort. Et les Ontariens et Ontariennes sont incroyablement excités de voir un retour de ces activités. Il y a eu beaucoup de contacts sur le sport, de discussions sur le sport, le hockey, le baseball, et on se demande de quoi a l'air la santé-sécurité. et sécurité. Quand est-ce que les Ontariens et Ontariennes pourront s'attendre au retour de leur, de leur sport professionnel? La ministre. Le député est excellent ici dans cette Assemblée, mais son fils est aussi, est aussi très énervé de voir le hockey revenir dans la province de l'Ontario. On travaille avec l'organisation des Maple Leafs. Paul Rivet est aussi le, un nouveau propriétaire dans la province et euh, le sport représente 26 milliards de dollars en, en revenus économiques. On est très excités de voir un retour du sport professionnel, mais aussi de notre sport mineur. J'ai établi 14 comités consultatifs. Euh, mené par euh, l'ancien président des, des sénateurs d'Ottawa, entre autres euh, par un ancien commissaire de la Ligue de football canadienne. Et j'ai rencontré plus tard, plutôt tôt aujourd'hui, les Red Blacks. Complémentaire. Je remercie la ministre, les gens de Mississauga Mountain qui écouteront la soirée du hockey au Canada sont très heureux de, la, de savoir que la Ligue nationale de hockey ira de l'avant avec Toronto et Edmonton comme des villes importantes pour le hockey. On a tenu plusieurs discussions table ronde. Je remercie la ministre de son leadership. Vous travaillez de façon acharnée pour vous assurer que l'on puisse aller de l'avant avec le sport et c'est grâce à l'engagement de notre gouvernement et qui a fait en sorte que de la santé et sécurité des Ontariens et ontariennes était une priorité au cours de cette période difficile. Monsieur le Président, la ministre a déclaré qu'en 2020-2021 sera très bonne pour l'Ontario. On a besoin de leadership. Est-ce que la ministre peut partager avec nous certains des événements que l'on pourra voir se produire en Ontario au cours des prochains mois? La ministre. Les prochains 18 mois contiendront les sports professionnels, les sports amateurs, euh, des athlètes d'autres performance qui euh, seront en compétition pour les Olympiques en 2021. On a pu aussi l'Institut du sport de l'Ontario. On a été les premiers dans notre pays à permettre les... La l'entraînement de nos athlètes. Nous avons travaillé aussi sur l'entraînement au basketball. 2021 sera excellent. On aura la Coupe Grey à Hamilton. On aura les Jeux d'été à London. On aura aussi les Jeux du Canada à Niagara. Et les Jeux de Mississauga en 2022, Monsieur le Président. On a tellement plus à offrir. On représente une grande aide pour cette province, 75 milliards, millions, milliards de dollars en activité économique, mais on représente aussi des médaillés d'or ici et à l'échelle de la province. Prochaine question. Le député de toronto -Landford. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Le 10 juin, deux noeuds coulants ont été euh, retrouvés sur un chantier géré par des, euh, des travailleurs noirs à East York. La police de Toronto mène enquête et en fait, c'est qualifié d'un crime haineux. La députée de Beaches East York et moi-même avons organisé une réunion virtuelle la semaine dernière afin de fournir des informations sur ce crime haineux. Au ministre du Travail, on a demandé à, à ce que le ministère du Travail assiste à cette réunion, mais notre invitation a été rejetée. On a joint votre bureau mais je n'ai pas eu de réponse. Pourquoi est-ce que ces crimes haineux sur des chantiers ne constituent pas une priorité de votre ministère? Le ministère du, euh, du Travail. Je ne tolère aucunement la discrimination en Ontario, que ce soit... Euh, sur un chantier ou ailleurs. J'étais fier d'être avec le premier ministre Ford la semaine dernière pour annoncer que pour la toute première fois en Ontario, nous fournirons une formation en ligne à une centaine de milliers de travailleurs de cette province. Et je suis heureux de vous dire que quant à cette formation, le, la formation en matière de harcèlement en fait partie. Nous allons donc... Euh, Continuer de protéger les travailleurs de cette province du racisme et de la discrimination. Le député de Toronto Danforth sait bien que le ministre s'intéresse à ce dossier. En fait, des nœuds coulants ont été trouvés à trois autres chantiers. Le message de haine anti-noir est clair. Votre ministère s'occupe de la sécurité en milieu de travail et l'application des mesures contre le harcèlement. Après avoir parlé aux travailleurs de construction, on voit que ce harcèlement de, constitue un problème de longue date et donc les milieux de travail ne sont pas sécuritaires en raison de ce problème. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour que ces milieux de travail soient sécuritaires et pour qu'il n'y ait pas d'harcèlement à ces milieux de travail comme j'ai dit, Monsieur le Président, je ne vais tolérer aucune discrimination ou racisme en Ontario. Le temps pour la période.